Hey Aujourd'hui je reviens avec un sujet absolument pas de l'amour, ce sont les pertes blanches. Ah, tu parles vraiment de ça sur ta chaîne YouTube Non mais bitch, fais pas ta meuf, toi aussi tu les as, hein, calme-toi. Je vous avoue que j'avais pas du tout prévu de faire une vidéo complète sur le sujet, mais euh, c'est une question qui revient assez souvent, donc voilà, je vous écoute et j'ai décidé d'en parler plus clairement. Tout d'abord, les pertes blanches, c'est quoi tout d'abord, il faut savoir que dans vos pertes, il y a différentes substances. La première substance peut être due à l'auto-nettoyage de votre vagin. Ça peut aussi être le fluide des glandes bartolien ou encore l'hydratation naturelle de votre vagin, ou encore la glaire cervicale produite par votre col de l'utérus, ou simplement du fluide dû à votre excitation ou du sperme si vous avez eu des rapports fréquemment. Voilà, en gros, il y a un peu tout ce que Jasmine nous a cité. Euh, faut savoir que les pertes blanches, c'est normal et utile. Ça permet de garder votre petit minou en bonne santé. Elles sont plutôt de couleur blanche, jaune, un peu filâtre et plus ou moins abondante. Ça, tout dépend de la personne. Il faut aussi savoir que vos pertes blanches sont plus présentes 3 jours avant votre ovulation ou pendant votre grossesse, mais elles ont vraiment un rôle important dans votre vie de femme. Hey Coucou petit spermatozoïde, je me présente, je suis les Pertes Blanches. Alors je nettoyé ta maison et vu que tu es un petit peu mauvais, je vais t'accompagner le long du col de l'utérus pour aller féconder l'ovule. Oui, je sais, t'es nouveau, c'est la première fois que tu fais ça, tu stresses, tes frères et tes soeurs et sont morts, mais bon, t'as pas vraiment le choix en fait. Il ne faut donc absolument pas s'inquiéter parce que vos Pertes ont un rôle crucial et important dans votre cycle. Je suis bête, j'ai oublié de te dire qu'elle prenait la pilule Bon, Jasmine, je sens que les filles qui nous regardent là, elles sont inquiètes. À quel moment il y a une complication, à quel moment c'est pas normal et donc à quel moment il faut consulter. Si vos pertes ont une couleur marron ou verdâtre ou une autre couleur qui vous semble suspecte, surveillez ça. Si ça reste, que l'odeur est forte et que l'aspect est mou ou avec des grumeaux. Euh, elle a raison, hein, on n'est pas de la pâte à crêpes. Hein. S'il y a des grumeaux, c'est vraiment que c'est pas normal. Il faut donc consulter car c'est peut-être le signe d'une infection. Donc vous pouvez aller chez le médecin ou le gynécologue. N'ayez pas peur d'en parler à vos parents, à votre maman ou à votre papa. Voilà, ils savent que c'est. On est tous passés par là, même si les messieurs n'ont pas les mêmes problèmes. Ne vous inquiétez pas, c'est un truc normal et parlez-en avant que ça devienne trop grave. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle sera complète. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des choses à rajouter, etc. En commentaire. Un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao si vous... si vous... 3, 4... 1, 2, 3, 4... Je trouve ce truc.